bien serein pour un gars qui a toutes les clés de chez lui à sa hanche, sur un mousqueton. J'aurais pas confiance, je passerais mon temps à contrôler. <rire> dans mon huc Même pas la peine, ça passe pas maintenant. Ça passe bien joué, les gars. Est-ce est le, style, le nouveau sigle Peugeot avec juste la théâtre? Oh, lui, il est bien. C'est le temps parfait là. bazar que c'est aujourd'hui Merci Tu fais quoi, il me laisse passer C'est normal euh, L'étiquette lui fut à l'envers C'est parce que c'est un modèle de Barbès Ou parce qu'il a mis son t-shirt à l'envers Ou alors euh, C'est l'original Il aurait dû mettre un short encore plus court lui Prochaine étape il sort en slip Allez my friend Je vois l'arrêt déjà Putain Si tôt dans l'année Bien aujourd'hui, pas ni problème. Continue à sa pile après, comme par hasard. Je comme lui. les critères. C'est le retour, on est le 1er juin là, le retour des des limitations critères dans Paris, et petites couronnes et tout. à cause de la pollution. En parlant de ça, je suis tombé sur un tableau l'autre jour, je sais plus où je l'ai vu, qui euh, résume toutes les les fins d'autorisation de circulation par euh, catégorie de critères. Genre, euh, genre les véhicules sans critères, ça y est ils peuvent plus rouler, les véhicules avec critères 5 ils peuvent rouler encore un an, les véhicules avec critères 4 ils peuvent encore rouler 5 ans, enfin tu vois hein bref bon, à ce tableau là quoi et euh, genre moi les critères 1 je peux euh, je pourrais plus l'utiliser en 2030 Franchement, je me rends pas compte, ça se trouve en 2030, ça fera bien longtemps qu'elle ne roulera plus. Moi, j'espère que si, quand même. Mais c'est ouf. C'est-à-dire qu'ils vont faire quoi Après, ils vont nous réinventer d'autres critères, ou alors ils vont partir du principe que, par la suite, tous les véhicules seront très très très, très propres et pourront rouler à être vitam aeternam. Tout chelou. Ça s'appelait ça. Oh là là. Très stylé. C'est un retour vers le futur, son truc. Pour de vrai genre. abusé le man il conduit comme fabio quarta déjà sa bécane l'impression qu'il fusille un peloton dès qu'il relâche les gaz c'est ouf j'aimerais avoir le, le tout près d'en arriver là sur son téléphone avait la tête bien baissée dans les genoux n'importe quoi pire endroit du monde et il est dedans euh, à mon avis il va disparaître à mon avis il va nous quitter là il y a un gus qui va arriver plein de balles qu'est ce que tu fais Oh là là, décidément. Ok, hop. ouais. Oh non. Ils m'ont piégé. Non, tu m'as piégé aussi, toi. J'ai mis un méga coup de pression, j'ai trop peur de le toucher. Ouais, je sais pas si en a une, moi bon, j'en ai une qui peut y aller. Hein. Il y a un camion qui arrive à fond les ballons. Je vais pas bouger. J'ai l'impression qu'il s'est calé. doublé mais l'aura somme toutes euh, trouver mon ailleurs train accueillant puisqu'il y est resté un bon moment oh, c'est fermé là oh, ça tombe bien il fallait que j'aille mettre à jour ma carte vitale j'avais un problème elle ne fonctionnait plus et figurez vous que c'est parce que j'ai changé de mutuelle et qu'il fallait que je choisisse en ligne, laquelle serait contactée lors des remboursements, n'est-ce pas Et ça, à aucun moment, personne ne te le dit, salut Et maintenant que c'est réglé, j'ai bon espoir transport transporte un zoo ou quoi lui Allez Mindfroeline, il tourne ouais, Il tourne Je prends les devants J'ai raison Oh là Heureusement que je vais pas faire de wheeling Parce que là j'aurais eu tendance à partir en wheeling Et ça aurait clairement pas été le moment le plus judicieux N'est-ce pas Encore archi bon ce soir, c'est fou! Il y 4 jours, je mettais une doudoune et j'avais froid. C'est à n'y comprendre rien. pas la même erreur que l'autre fois on va passer là la dernière fois c'est par là bas qu'on est parti je mets 25 minutes à retrouver ma route je pensais tomber dessus je pensais prendre un raccourci que nenni mamie c'était à n'y comprendre rien oh. de merde d'oiseaux sur ces rétroviseurs je pense que je suis la cible d'attentat naturel